Top 10, les parts d'attraction les plus hallucinants au mmh. monde. Top 10, Wonderland, Kalkar, Düsseldorf, Allemagne. Symbole des dépenses publiques inutiles, la centrale nucléaire de Kalkar n'a jamais été exploitée car trop dangereuse pour l'environnement. Elle a alors été transformée en parc d'attraction Ce beau pied de nez aux endroits. Industriel a vu le jour en 1995 et j'étais pas née. Tous les éléments du surgénérateur ont été recyclés. Vous pourrez par exemple faire de l'escalade sur l'imposante tour de refroidissement décoré aujourd'hui d'une fresque de paysage alpin et même dormir dans un des bâtiments du, du réacteur qui abrite un hôtel top 9. Universal Island of Adventures, Orlando, états unis Bienvenue à Orlando, bienvenue en Amérique. La ville du divertissement offre un nombre incroyable de parcs d'attractions. L'un des meilleurs est sans aucun doute, Universal Island of Adventure. Oui, j'ai pas l'accent anglais, excusez-moi. Ces attractions basées sur les univers des films Universal ont été souvent récompensées. C'est le cas de Harry Potter and the Forbidden Journey, meilleure attraction de parcours scénique du monde. Une plongée dans nos films préférés comme si on était. Mais ça, c'est génial! 8 8, Europa Park, Brut, en Allemagne. Élu meilleur parc d'attraction au monde lors des Golden Tickets aux États-Unis. Le Europa Park se situe à seulement quelques kilomètres de la frontière française en Allemagne. Bien évidemment. Au total, le parc compte 55 attractions dont le célèbre Silver Star, la deuxième montagne russe d'Europe. C'est énorme 55 attractions, au moins t'as le choix. Avec une hauteur de 73 mètres et une vitesse allant jusqu'à 130 km, elle promet de belles frayeurs. Le Europa Park propose aussi des attractions innovantes comme Alpen Express. Une expérience de réalité virtuelle jamais réalisée auparavant Et bah c'est une première expérience à expérimenter <rire> Et l'attraction qui va s'interpréter Ça va tellement vite, accrochez-vous Action Park Vernon, aux états unis <rire> De nombreuses légendes urbaines entourent Action Park Il est considéré comme le parc aux attractions les plus dangereux du monde Et pour cause, on n'y compte pas moins de 6 décès et une centaine d'accidents en 28 ans. Énorme, et plus agi que moi. en 2014, suite à l'engouement de nombreux internautes, le parc avait fermé ses portes en 1987 à cause d'un manque de sécurité. Aujourd'hui, les attractions coupables ont été remplacées et les contrôles sont plus sérieux. Et vous, ça vous tente Bah, n'ayez pas peur, vous n'allez pas mourir Top 6 Bush Garden, Tampa, aux États-Unis. Souvent vu comme l'un des plus beaux par attractions du monde pour la splendeur de ses paysages, le Bush Garden a su se différencier de ses concurrents. Dédié à la savane africaine, il ne se contente pas de simples décors en papier mâché. Il vous emmène dans un vrai safari où éléphants, gorilles et guépards se laissent observer sagement. Gentiment. Si vous préférez les sensations fortes, le parc a aussi un bon nombre de grands 8 spectaculaires pour faire de belles frayeurs. Top 5 The Holy Land Experience, Orlando, aux États-Unis. The Holy Land Experience remporte incontestablement le prix du parc le plus douteux et déstabilisant. Et déstabilisant. Comme son équivalent argentin, tira Santa, il retraça la vie du Christ grâce à différentes attractions. Vous assisterez à la scène flagellation, mais le clou du spectacle et la crucifixion entre elles. Ce show assez sanglant laisse les spectateurs et le Bobby. L'intérêt principal de ce parc à l'important collection de Bibles anciennes. Si vous aimez l'histoire et le Jésus, et bah cette attraction vous plaira. Top 4 Easy Venimo Drama Forêt de Nanansiné en Lituanie. Certains le trouveront glauque, d'autres loufoque. Toujours est-il que ce parc ne laisse personne indifférent. Easy Venimo Drama propose en effet de revivre l'URSS des années 1980. Eh oui ils sont forts, en fait. ici tout est vrai les acteurs ont par exemple réellement fait partie de l'armée soviétique exercice de sécurité masque à gaz et rationnement des aliments voilà le programme des ré réjouissances une récréation historique à découvrir si le cœur vous en dit top 3 ferrari world abu dhabi Émirats arabes Unis. depuis 2010 Abu Dhabi abrite le premier parc à thème dédié entièrement à la célèbre marque de voitures italiennes. À l'image d'Abu Dhabi, il s'agit de l'un des parcs les plus modernes de la planète. Vous pourrez bien sûr goûter aux joies de la Formule 1, mais aussi monter à bord du manège la plus rapide du monde, le Formula Rossa, qui atteint les 200 km h Attachez vos ceintures, bien évidemment. Top 2, Window on the World, Shenzhen, n'est pas réputé pour ses manèges à sensations fortes, mais plutôt pour sa capacité à vous emmener loin, très loin. En effet, ici tous les voyageurs pourront exaucer leur rêve le plus fou, faire le tour du monde en un seul jour, et ça c'est fort. Le parc comprend environ 130 reproductions des monuments les plus visités au monde. Vous pourrez alors passer de la tour Eiffel au Taj Mahal en seulement quelques minutes. Plusieurs restaurants de différentes cuisines du monde sont aussi à votre disposition pour une totale journée de club trotter. Top 1 Cedar Point Sandusky, aux les unis Le Cedar Point est l'un des principaux parcs d'attractions des états unis situé dans El Loyo, sur une péninsule du lac Erie. Il détient plusieurs records, donc celui du plus grand nombre d'attractions. Au total, 69 manèges, dont 17 montagnes russes, toutes les plus hallucinantes les unes que les autres. Le Millennium Force est la grande star du parc. Il vous emmène à plus de 100 mètres de hauteur pour une balade de 150 km/h. Ici, vous l'aurez compris, pas de parade pour les enfants. Le parc est dédié aux amateurs de sensations fortes, ou même aux experts de sensations fortes. <rire> Sur ce, c'est la fin de ce top 10. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce top 10. Et si vous avez d'autres idées de top 10, n'hésitez surtout pas à me le dire. Sur ce, je vous laisse liker et commenter cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine.